Eh bien salut à toutes et puis à tous, et bienvenue dans ce premier deck profile sur mon archétype de cœur, peintre météorologique. Mais avant toute chose, je tiens à faire un petit point à ma communauté sur ce qui se passe. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés exclusivement par le deck profile, je vous invite à aller directement au chapitre suivant. C'est fait Voilà. Bon, du coup pour celles et ceux qui sont restés et qui ne seraient pas au courant, il y a quelques années, lors d'un live YouTube, j'ai demandé à ma communauté si ça pouvait les intéresser que je fasse du contenu autour du jeu de cartes Yu-Gi-Oh Et adorable comme elle est, la commune m'a dit bien évidemment, fais ce que tu veux, fais toi qui fais, fais nous un peu du contenu Hunter de temps en temps parce que c'est cool, mais fais nous découvrir Yu-Gi-Oh ou partage nous ta passion, en tout cas, on sera toujours là quoi, c'est cool. Et du coup, c'est ce que j'ai fait mais dans mon coin. J'ai monté des vidéos, j'ai fait des ouvertures filmées, j'ai fait des deck profiles où j'ai filmé aussi. J'ai fait des ouvertures de Team Box 2019 où j'ai ouvert des cartes vachement folles en plus, genre Dragon par feu, Avant son errata, Evenly Match. Enfin, vraiment des cartes qui, qui étaient méta pour l'époque et qui étaient vraiment euh, très très cool à partager et à montrer quoi en ouverture. J'ai jamais osé franchir le pas et poster toutes les vidéos sur la chaîne. Alors que pourtant c'est des vidéos qui étaient très montées parce qu'il fallait régler le setup, il fallait faire le montage, faire des cuts à certains moments pour pas que ce soit trop lent. Là c'est pareil, je prends quelques minutes, <rire> pour vous c'est quelques secondes, mais moi ça fait depuis des heures que j'enregistre cette intro. Et alors du coup, quel est le déclic Qu'est-ce qui fait que d'un coup, j'arrive et je vous balance une vidéo comme ça, autour de Yu-Gi-Oh, alors que, auparavant, je prenais... Euh... enfin je n'osais pas quoi. Le temps. Je pense sincèrement que le temps a joué, puisque j'ai grandi quand même en, entre le temps où je faisais des vidéos Monster Hunter, j'étais au lycée, et là maintenant je suis adulte. L'envie de faire des vidéos autour de Yu-Gi-Oh, elle a grandi au fur et à mesure, d'autant plus avec le deck pince météorologique, c'est un deck que je joue depuis 2018. Il a une mécanique de jeu qui est assez originale et assez compliquée à comprendre, donc dans ce deck profile, je m'attends pas forcément à ce que vous puissiez comprendre comment fonctionne le deck, surtout si vous comprenez pas forcément le gi et que vous n'êtes pas du tout familier à ça. Je vais sortir des vidéos qui vont un peu vous aider à, à comprendre un peu mieux le jeu, et peut-être si ça vous tente d'ailleurs de, de vous lancer dedans. Mais pour le coup, c'est-à-dire que là, je vais vous montrer le deck, comment je le joue, et au fur et à mesure, je posterai des vidéos où je vais update le deck en fonction des nouvelles cartes qui vont sortir, quelles cartes peuvent permettre de l'améliorer. Et au fur et à mesure, je pense que vous pourrez comprendre comment fonctionne le deck météorologique. Et avant la présentation du deck, petite annonce rapide, en fin de vidéo, vous pourrez voir l'anecdote autour de ce deck-là, je vais essayer d'être rapide et concis, please, qui explique le pourquoi du comment je suis autant attaché à cet archétype, et pourquoi j'ai envie de vous le partager derrière. Voilà, merci de m'avoir écouté, et bonne vidéo à vous Allez du coup, c'est parti pour ce premier deck profile sur peintre météorologique, et la première chose à savoir sur Météo, c'est que c'est un deck de type contrôle. à l'instar des decks Otk, One-Turn-Kill, qui vont vouloir tuer en un seul tour avec une grosse puissance d'attaque, Météo, lui, va vouloir contrôler ce que fait l'adversaire, soit en annulant des effets de cartes, soit en remontant en main, soit en esquivant des effets que l'adversaire va vouloir faire, bref, il est là pour contrôler le board. Du coup, deux façons de le jouer. La première façon, c'est de le jouer en go first, c'est-à-dire qu'on va vouloir placer tour 1 en gagnant au dé ou au pied ou face euh, des bacros ou ses propres cartes pour pouvoir réagir dès que ça va être le tour de l'adversaire. Sinon, deuxième façon de le jouer, c'est de jouer en Go Second avec des cartes type des Kaijus, où, enfin on prend une engine Kaiju plutôt, où on va vouloir sacrifier les monstres de l'adversaire ou raser le board avec Interruption de Kaiju, sinon il y a Sphère ra aussi qui peut sacrifier trois monstres, Golem de lave qui en sacrifie 2 et qui burn en plus, ou sinon il y a euh, des staples, des, enfin des gros grosses cartes sinon qui rentrent dans tous les decks qui sont utilisables type orage foudroyant qui permet de détruire toutes les cartes magie ou piège ou toutes les cartes au Evenly Match qui est très puissante car elle permet de bannir les cartes de l'adversaire face verso donc il pourra pas réutiliser au cours de la partie durant la fin de la battle phase jusqu'à ce qu'il n'en ait plus qu'une et encore une multitude de cartes moi en l'occurrence je joue une version go first, j'ai testé beaucoup de versions différentes, ça fait 5 ans que je joue le deck depuis 2018 et je trouve que la version go first est la plus intéressante car elle permet de vouloir le plus rapidement possible avoir ciel sur le terrain et c'est vraiment la boss monster du deck franchement il la faut le plus rapidement possible quoi donc on n'a pas envie de perdre déjà un tour on veut vraiment jouer premier Ok, du coup, je vais vous présenter les monstres que je joue en main deck et on va commencer par les monstres de l'archétype. On la joue x3, on la veut obligatoirement, enfin on la veut vraiment en main de départ. Je veux bien sûr parler de neige peintre météorologique, à savoir le cœur du deck. Alors, comme vous pouvez le voir, les monstres météorologiques, ce sont des monstres elfes de niveau 3. En général, il hein, y en a une qui est de niveau 6, mais bon, on expliquera après euh, ce qu'elle fait. Mais elle dit que lorsqu'elle est invoquée normalement, on va pouvoir poser directement, et je vais bien souligner, le fait est qu'on va poser une carte magie ou piège continue de l'archétype dans la zone magie ou piège. C'est en ça que c'est très fort, c'est-à-dire qu'on ne va pas activer la carte, elle va être posée face visible euh, sur le board. Donc du coup, dès que la carte magie ou piège est sur le terrain, on peut activer l'effet, à savoir bannir pour résoudre un effet. Effet commun à tous les monstres Weather, lors de la standby phase, quand ils ont été bannis par un effet de carte, magie ou piège Weather Painter, ils vont demander à se respect C'est pendant notre standby phase ou la standby phase de l'adversaire. Donc voilà, c'est x3, on la veut vraiment au même départ, c'est vraiment crucial de l'avoir en au même départ. Ensuite, on le joue x3, il sera peut-être amené à être joué en x2, lorsque le support sortira, même si je pense qu'il faudra quand même le garder x3 parce qu'il est trop intéressant. Je parle de tonnerre Peintre météorologique. Tonnerre, lui, il dit que, lorsqu'il est sur le board, on peut envoyer une carte magie ou piège continue au cimetière. C'est à cost. C'est pour ça que c'est cool. Et parce que je vous expliquais pourquoi après. Euh, on peut envoyer ça en cost pour poser directement, pareil, une MP depuis le deck. C'est très fort parce que si on a une main de départ qui est vraiment pas très folichon, où on n'a pas de magie ou piège continue de l'archétype, mais qu'on a d'autres magies ou pièges continues, on va pouvoir les envoyer au cimetière pour résoudre le fait. Donc ça nous permet, en fait, de... Euh, de bien euh, d'avoir enfin, une main de départ assez euh, correcte, quoi, même si elle partait pas forcément euh, très très bien de base. Ensuite, ce monsieur qu'on jouerait bah, x2 dans ma version, euh, mais je la joue x3 parce que euh, en l'occurrence, je trouve qu'on a vraiment besoin de Weather euh, de monstres. Weather en main de départ, euh, et on jouera forcément x3 quand le support sortira. Nuage, peintre météorologique, nuage lui il dit que lorsque une carte de l'archétype Weather est envoyée au cimetière, on va pouvoir directement récupérer jusqu'à deux magie ou piège weather et les poser dans les zones magie ou piège. C'est très fort pourquoi C'est très fort parce que lorsque le support va sortir, on va avoir une magie de terrain assez balèze qui va nous dire qu'on peut utiliser les cartes magie piège continue pour pouvoir invoquer les monstres Link. Parce que la difficulté du deck actuellement, c'est de pouvoir invoquer justement Arc-en-Ciel. Donc, effet du coup de nuage, on va pouvoir aller récupérer les cartes magie ou piège qu'on a utilisées pour les reposer directement dans la zone magie ou piège. Bon, c'est que jusqu'à 2, c'est pas des 3, mais ça nous fait juste du moins 1, mais on a le cœur, on a le cœur, on a la masterpiece du, de l'extra de le terrain, et on a quand même des cartes pour jouer derrière en, en fonction, donc ça reste tout de même très très fort. Ensuite, les cartes que je joue en x1. Il y en a qu'on pourrait cut encore, parce que euh, elles sont... Voilà, il faut forcément des cartes moins fortes que, que les trois précédentes. Mais on joue une pluie, un soleil et une aurore. Alors, je vais vous détailler l'effet de, de, de chacune. Pluie, pour commencer, et d'ailleurs vous pouvez faire pause si vous voulez vers les effets, hein, bien évidemment, c'est pour ça que je ne mets pas tout le temps mes mains. Euh, l'effet de pluie, lorsqu'elle est invoquée spécialement, on peut placer directement une magie météo depuis la main face recto dans la zone magie ou piège. C'est très fort pourquoi C'est très fort parce que ça demande pas à ce qu'elle soit spé par l'effet de, de, justement, à la standby quand elle se re C'est peu importe, c'est lorsqu'elle est spé, de base. Et on a des cartes magie continue qui nous permettent de spé les weather. Donc, du coup, le truc, c'est que, bah, des fois, on va avoir des, des pièges weather en main. Et ça, ça nous fait, ça nous embête parce qu'on veut pas avoir ça puisqu'on va devoir les poser face verso et les activer, du coup, lorsqu'on aura passé un tour où elles sont 7. Et du coup, là, en l'occurrence, ça nous permet de directement, paf L'avoir face recto Donc c'est très intéressant pour ça Ensuite, Soleil Soleil il dit que lorsqu'il est dans le cimetière On va pouvoir envoyer une magie au piège continue Peu importe de... Dans la zone magie euh, au piège Et le spé, il va se spé par contre en défense Ça c'est assez dommage, on aurait préféré qu'il soit spé en attaque Parce que du coup après on aurait pu attaquer Et résoudre un effet d'une carte au piège qui est très intéressante Et donc du coup, pareil Il va se spé en défense et on va pouvoir placer face recto Une carte euh, de l'archétype et c'est pas mal parce que si on l'utilise pour invoquer justement arc-en-ciel, et bah ben derrière, la grosse difficulté, c'est qu'on a peu de matériaux pour pouvoir résoudre l'effet d'arc-en-ciel, que je vous détaillerai plus tard. Mais du coup, on peut l'invoquer lui en défense, et ça fait euh, une ressource pour euh, utiliser l'effet d'arc-en-ciel et negate un hein, effet de monstre. En dernière que je joue en one-off, <coughs> pardon, Aurore, peintre météorologique. Alors, Aurore, elle dit que lorsqu'elle est invoquée normalement, elle a exactement le même effet que, que, que Neige, sauf que comme vous voyez, elle est niveau 6. Euh, on va pouvoir poser directement une carte de l'archétype au cimetière, enfin au cimetière, dans la zone magie ou, ou piège. Donc, chose intéressante, on a soleil sur le board, on va le sacrifier, on va invoquer Aurore. Effet d'Aurore, on va pouvoir placer un, je vais pouvoir faire effet de soleil, on va pouvoir envoyer soit ce qu'on a placé ou une autre, et l'invoquer en défense donc c'est pas trop mal, c'est pas euh, folichon mais ça reste assez cool mais son autre effet qui est vraiment très très cool, qui est plutôt un passif c'est que lorsqu'il est sur le terrain l'adversaire ne peut pas cibler nos cartes euh, magie, piège weather avec des effets de cartes donc il peut pas euh, renvoyer en main il peut pas euh, les détruire et au delà de ça il peut pas les détruire par les effets de cartes donc euh, là ça ne demande même pas à cibler tout court c'est que si l'adversaire dit bah, je pète une carte sur le terrain il pourra cibler que aurore et pas euh, les mp euh, weather donc voilà pour les monstres de l'archétype. Ensuite, les monstres qui donnent un coup de main au deck. On a Metaltron. Metaltron qui est vraiment un, un énorme gros ton euh, qui a voilà 3000 de défense, 3000 d'attaque et qui dit que en l'occurrence on peut sacrifier des magies ou pièges continu, et des monstres pour l'invoquer normalement sur le terrain. Et il dit que en l'occurrence il n'est pas affecté par le type de carte qui a été envoyé au cimetière. Entre autres, vous sacrifiez un monstre, il n'est pas affecté par les effets de monstre. Vous sacrifiez un piège, il n'est pas affecté par les effets de piège. Vous sacrifiez une magie, il n'est pas affecté par les effets de magie. Donc vous sacrifiez les trois, il est insensible à ces trois types de cartes-là. Ce qui est vraiment extrêmement balèze. Autre truc, lorsqu'il est détruit et qu'il est envoyé au cimetière, que ce soit au combat ou par la tête de carte, on va pouvoir invoquer depuis deck un monstre synchro, fusion ou XYZ de tous les types sauf lumière ou ténèbres. Donc ça permet après de ramener aussi un autre groton qui va pouvoir euh, contrôler les bords adverses ou avoir un gros, euh, une grosse attaque. Quoi. On enchaîne avec une entrape qu'on joue maintenant mais qu'on jouera plus lorsqu'il y aura le support. On parle de Migrateur Dimensionnel, c'est Shifter en anglais, euh, qui lui pour le coup est vachement balèze. Il va dire que lorsqu'on a aucune carte dans le cimetière, on peut la défausser et si on le fait, toutes les cartes sont envoyées dans la zone bannie au lieu d'être envoyées dans le cimetière on est dans une méta où le cimetière pour l'adversaire est très très important et nous en fait on joue totalement autour du cimetière dans le sens où on a des magies pièges continues donc elles vont jamais atterrir dans le cimetière donc il y a très peu de chances qu'on ait euh, des cartes dans le cimetière euh, très intéressante pour ça sauf que bah, forcément quand on utilise une on a une carte dans le cimetière et donc du coup après on peut pas en, ré en réutiliser d'autres mais ça handicap bien l'adversaire euh, lorsqu'on lorsqu l'active donc pour moi c'est vraiment très important Ensuite, on joue 3 Nibiru, l'être primitif. Nibiru qui dit que, euh, bien évidemment, c'est un effet qui s'active, hein, on va pas sacrifier tout, tout de suite, mais lorsque l'adversaire a invoqué au moins 5 monstres lors de sa.. Enfin lors du, du tour, donc on peut activer l'effet cœur en main phase, on va pouvoir tout sacrifier sur le board, invoquer un splendid token sur le terrain. Je vais mettre plus là, voyons. Un token qui va gagner les points d'attaque et de défense de tous les monstres sacrifiés. Et euh, on va généralement vouloir l'invoquer en mode défense pour ne pas se rattaquer directement. Et on, nous, on se retrouve avec un monstre à 3000 de patates euh, sur le bord. Ce qui est intéressant, c'est que l'effet de Nibiru demande à s'activer. Donc, on va demander à activer l'effet de Nibiru. L'adversaire a une réponse ou non. Nous, on va envoyer dans la zone bannie par notre préfet tous nos monstres weather pour éviter qu'ils soient sacrifiés euh, sur le bord. Et du coup, ils reviendront euh, au prochain tour accompagnés de Nibiru à 3000. Donc c'est plutôt pas mal. Et grâce à l'effet d'une piège, que je vais vous détailler plus tard, on peut facilement se débarrasser euh, du token. C'est vraiment pas un problème. Voilà pour les monstres. On va maintenant passer aux magies. Je vais commencer bien évidemment, comme tout à l'heure, hein, par les magies de, de l'archétype. Et on va jouer trois peintures neigeuses météorologiques. C'est un peu ce qui fait le deck, c'est-à-dire que... Euh... Hop là Donc veuillez m'excuser du coup, problème de, de setup, en plus de ça je suis assez malade, donc du coup c'est un peu compliqué pour moi de gérer à la fois euh, le tout. Euh, donc on reprend. Du coup, on joue x3, euh, peinture nuageuse météorologique. Alors du coup, pour vous expliquer un petit peu la mécanique de play de, de, de ces cartes-là, euh, en l'occurrence, on a une peinture sur le terrain. Si on a des monstres météo, je vais prendre aurore, ça va donner l'effet au monstre qui est à la fois ici et sur les côtés adjacents. Donc, en l'occurrence, tac et tac. Mes trois monstres ont l'effet de, en effet rapide, pouvoir se bannir pour aller demander à Tuto. Parce que l'effet de peinture nuageuse, c'est... On bannit un monstre weather pour euh, Tuto 1. Et encore une fois, l'effet, il va sur le monstre. C'est plus la carte qui a l'effet, c'est vraiment l'effet qui est transmis euh, au monstre. Les monstres météorologiques... Je, je vais la présenter comme ça. Les monstres météorologiques... Plus le focus, les monstres météorologiques dans vos zones monstres main de cette colonne adjacente gagnent cet effet. Voilà, tout est dit. Ensuite, on joue x1, la peinture pluvieuse, qui dit que lorsque euh, l'adversaire a des cartes posées sur le terrain, magie ou piège, on va pouvoir bannir un pour demander à renvoyer les cartes magie ou piège sur son board dans sa main. C'est assez fort pourquoi C'est assez fort dans le sens où si on tombe contre un deck qui lui aussi joue contrôle ou qui veut poser des baccarots, euh, il va vouloir poser donc, des, des pièges, généralement, euh, pendant son tour. Nous, on va dire que bah, on bannit pour envoyer les pièges, donc il va perdre littéralement un tour de play où il va pas pouvoir jouer euh, la piège qu'il a posée. Quoi. Ensuite... Euh, on aimerait beaucoup les jeux x3, mais on n'a pas envie, parce que ça va nous faire briquer derrière euh, le sanctuaire du déchu. Le sanctuaire du déchu est très très cool, parce que il dit que quand on n'a pas de monstre sur le terrain, une fois par tour, on peut invoquer un monstre de type elf. Et c'est cool, parce que déjà, bah, tous les weathers sont elfes. C'est une magie continue. Donc, le combo que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est très simple. Vous avez en main de départ, Valhalla voilà, du sanctuaire déchu et le bon bro, où est-il Le bon bro euh... Tonnerre en main, vous allez activer sanctuaire déchu, vous allez faire l'effet, vous allez spé du coup tonnerre, vous allez faire effet de tonnerre, l'envoyer au cimetière, allez tutoriser la pluie nuageuse, vous allez activer la pluie nuageuse, vous allez bannir tonnerre, vous allez, allez euh, tutoriser neige et vous allez norme, neige, effet de neige, vous allez poser une carte de l'archétype directement, c'est euh, un très très bon starter. Et de manière générale, ça nous permet d'avoir le plus de, de Weather possible sur le board. Ensuite, en x1, on joue Fissure Dimensionnelle. Fissure Dimensionnelle qui dit que les monstres envoyés au cimetière sont à la place envoyés dans la zone bannie. Donc c'est très cool parce que du coup, ça handicap beaucoup de decks hein, qui vont vouloir avoir leurs monstres dans leur cimetière de manière générale. Mais là, ce sera en zone bannie. Et également, c'est un, une magie continue. Donc du coup, encore une fois, quand on a tonnerre, si on n'a rien en main, on peut paf l'envoyer au cimetière et poser directement depuis le deck. Du coup je vais passer aux magies normales qu'on joue dans le deck. On joue 3 pots de l'extravagance. Euh, c'est notre carte de pioche parce que sinon euh, Météo ne peut pas piocher il ne peut que tuto. Et euh, on n'est pas autant dépendant que ça de euh, l'extra deck parce que la carte la plus importante c'est Arc-en-Ciel. Et euh, si on en manie une ou deux, euh, c'est pas si grave que ça quoi. 3 c'est un peu compliqué mais, euh, mais, mais, mais, mais deux, euh, deux ça va. Euh, donc voilà, on bannit entre 3 et 6, et on peut aller draw jusqu'à 1 ou 2 en fonction de si c'est 3 ou 6 qu'on a banni, quoi, depuis deck. Donc, euh, donc voilà, hein, ça, reste, ça reste très très fort pour draw, et ça peut nous permettre de, de fake, c'est-à-dire qu'on peut l'activer, quand bien même l'adversaire va nous negate le fait d'aller piocher, c'est pas si grave que ça, normalement on a de quoi derrière compenser avec les cartes qu'on a en main, de base. Ensuite, on joue un package... Euh, fusion de la destinée parce qu'on joue le célèbre DPE donc on joue deux fusions de la destinée parce que c'est euh, limité à, à deux et on joue euh, forceur forceur <rire> et céleste euh, parce que DPE c'est pareil c'est à dire qu'on le fait à la fin du tour pour la fusion on envoie les matériaux au cimetière euh, ça nous fait un monstre à 2500 sur le terrain qui peut euh, qui peut litt littéralement euh, euh, gêner grandement l'adversaire et on peut commencer à se setup avec euh, le reste de nos cartes quoi donc DPE, je vous le montre juste après, bien évidemment, parce qu'il est dans l'extra-deck. Du coup, maintenant, on va passer au piège de l'archétype. On la joue x2. Auparavant, il y a longtemps, en 2019, lors du championnat, je la jouais x3 parce que c'était vraiment trop important. Mais maintenant, ça se joue x2. Je parle de peinture orageuse météorologique. Alors, peinture orageuse, où on peut voir Toder hein, qui fait un peu le fripon avec, euh, en balançant de la foudre partout. Peinture orageuse qui dit que euh, lorsqu'on attaque avec un monstre météorologique ou qu'on l'on met attaqué, euh, on peut bannir notre météo euh, au début de la dommage step et renvoyer en main sans cibler. Donc c'est être extrêmement fort parce que tous les monstres qui disent qu'ils sont indestructibles au combat ou par effet de carte, ou qu'ils sont pas ciblables, etc. Là, en l'occurrence, on leur dit, peu importe, tu repars dans le deck, euh, tu repars dans le deck. Donc voilà, x2, parce qu'on la veut pas en main de départ, on préfère la tutoriser ou la poser directement euh, grâce aux... aux autres cartes de l'architecture. Ensuite, support qui est apparu bien plus tard dans d -A -N e bien sûr, et pas moins trop importante, euh, peinture arc-en-ciel, qui nous permet de spé depuis le deck. Donc c'est très cool parce que euh, bah, c'est un peu ce qui manquait au deck, c'est-à-dire qu'on avait du mal à setup nos monstres parce que on était beaucoup euh, normes dépendants du coup euh, par, par neige. Mais aussi on avait du mal à, à avoir très vite des monstres sur le board. On pouvait en avoir à l'époque que euh, peut-être euh, euh, deux grand max et maintenant on peut en avoir trois assez rapidement. Donc c'est très cool, seul inconvénient, ça demande à ce que l'adversaire ait un monstre sur le terrain. Donc bon. Mais en soit, on est content parce que ça fait plus de Wither et on peut invoquer directement Aurore qui demanderait de base à, à faire un sacrifice, quoi. Ensuite, la carte la plus redoutée du deck, qui fait pas partie de l'archétype, mais c'est un peu tout comme parce qu'elle elle rentre en parfaite symbiose avec l'archétype. Je parle de absorption de compétences, alias Skill Drain, qui dit qu'on paye 1000 points de vie et on négate tous les effets de monstres sur le terrain. Alors là, vous allez me dire, mais euh, Nakidou, c'est quoi ce bordel euh, Bah, tes monstres Wizard, ils peuvent plus activer leur effet, du coup. Sauf que, nuance, et euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, typiquement, il faut savoir que vos monstres, ils vont demander à se bannir, du coup, pour faire leurs effets. Donc, mettons, euh, on a neige euh, ici et euh, tonnerre juste là. Je vais avancer pour... beaucoup donc, ce sera un peu plus démonstratif. Déjà, l'effet de tonnerre, c'est d'envoyer au cimetière. Bon, alors, on n'aura pas trois skill drain sur le terrain, bien évidemment. Euh, l'effet de tonnerre, c'est d'envoyer skill drain au cimetière. Donc, à euh, un moment où on n'en a plus besoin, paf, on l'envoie au cimetière et on peut placer directement. Parce qu'envoyer est un cost. Donc, euh, du coup, on peut s'en débarrasser sans trop de problème. Et en plus de ça... Les cartes Wazer disent que on file l'effet au, au monstre. Et c'est surtout que l'effet va se résoudre. Non pas sur le terrain, mais en zone bannie. Donc on active l'effet PAF, COST, on ban. On va demander à les tuto 1. Et ça se résout dans le banni. Donc du coup, bah, Skill Drain va impacter généralement que l'adversaire. Alors oui forcément, ça va négater des effets comme Aurore, par exemple, qui dit que nos cartes, elles deviennent indestructibles ou quoi, parce que bah, il faut qu'elles soient sur le terrain pour que ça puisse être euh, résolu. Mais, euh, peu importe, on va forcément favoriser le fait d'annuler tous les effets de l'adversaire plutôt que, euh, que juste ça, qui est un, un anti euh, patempé quoi. Du coup, voilà. Donc, forcément, absorption de compétences, c'était déjà fort avant, quand c'était qu'en x1. Maintenant, c'est en x3. C'est vraiment essentiel dans le deck. Vous êtes obligé d'avoir euh, 3 absorptions de... de compétences. Pour finir, 3 forces... De la noyade, force de la noyade qui dit que euh, lorsque les monstres attaquent directement, on va renvoyer tous les monstres en position d'attaque dans le deck de l'adversaire. C'est très fort, pourquoi C'est très fort parce que du coup, bah, forcément, ça passe euh, outre euh, la destruction, euh, donc cest veut dire que si un monstre dit qu'il ne peut pas être détruit ou quoi, pareil, euh, ça passe par-dessus, euh, ou target ou autre, peu importe, on renvoie en deck, dans le deck, et généralement, bah... Comme je vous l'ai dit, les monstres weather se bannissent, ce qui fait qu'on finit avec généralement pas grand-chose sur le terrain. Pareil, DPE lui va demander à se péter ou péter une carte sur le terrain plus une autre carte. Donc on, on va jouer avec le fait qu'on n'a pas du tout de, de monstres sur le board à certains moments. quoi. Jusqu'au temps qu'on puisse invoquer euh, la Link. Donc du coup, on renvoie dans le deck, ça surprend beaucoup parce que c'est une carte qui est assez vieille pour le coup. Euh, donc euh, les gens s'attendent pas du tout à ce qu'on joue de la force de la noyade. Quoi. Donc ça passe très très bien. Du coup, c'est fini pour le main deck. On va passer maintenant à l'extra deck. Et je vais vous présenter, dans un premier temps, pareil, hein, si Neige est le cœur du deck, celle-ci est le cœur de l'extra deck, la masterpiece de l'archétype. Je veux bien sûr parler de Arc-en-ciel, peintre météorologique. Alors, Arc-en-ciel, elle a plusieurs effets. Et les deux sont vraiment redoutables. Le premier, c'est qu'elle fait l'effet de jugement solennel, c'est-à-dire que lorsque l'adversaire va invoquer un ou plusieurs monstres spécialement, on peut sacrifier cette carte depuis la zone extra, donc l'envoyer au cimetière, et annuler euh, l'invocation euh, des monstres et euh, les détruire. Autre effet, euh, on peut bannir les monstres qui sont pointés par les flèches, donc ça c'est comme pour les MP, c'est-à-dire que là, on pointe euh, zone principale et adjacente. Euh, on bannit les monstres Weatherpenter et on va negate un effet de carte magie piège ou monstre que va activer l'adversaire, et en plus, détruire. Donc c'est vraiment extrêmement balèze. Quand elle est sur le board, généralement, vous avez de grandes chances d'avoir euh, un énorme avantage, limite d'avoir gagné euh, la partie. Elle est vraiment trop trop forte. Donc on la joue, x3. Ensuite, en link plus générique, on joue... Euh, un Phoenix Link 2 qui va demander à envoyer une carte au cimetière pour péter une carte magie au piège sur le terrain. Voilà, donc ça c'est quand on n'a pas trop euh, de moyens de, de... On a une carte magie au piège qui nous dérange trop. Alors, on est obligé de faire ça parce qu'on n'a rien qui pète, mis à part DPE dans, notre, euh, dans le deck. Sinon, Licorne qui dit que on peut discard 1 et euh, renvoyer 1 dans le deck. Donc 2200 de patate, c'est euh, Link 3. Bon, c'est pas, pas si mauvais euh, que ça. Ensuite, en Link 4... J'ai un charge euh, Borel qui est, euh, bon, c'est, euh, c'est, euh, voilà, c'est c'est un c'est un, un gros monsieur, il demande au moins trois monstres à effet, il est insensible par les effets de monstres et euh, il peut manger un monstre adverse, en l'occurrence, c'est-à-dire que on va euh, pas taper et on va pouvoir prendre un monstre et le mettre dans une zone pointée, donc c'est pas trop mal quand il y a des monstres qu'on peut pas passer euh, en face. Là, en plus, ça target pas ou quoi, c'est juste on prend le contrôle euh, du monstre. quoi. Donc, euh, c'est donc plutôt sympa. Mais, il coûte très très cher à l'invocation. Ensuite, apollozza qui, bon, est beaucoup moins forte qu'Arc-en-Ciel, euh, que mais elle demande deux monstres à effet, euh, au moins pour s'invoquer, même si c'est une ligne que 4. Euh, donc, après, ça fera un, un monstre à 1600 d'attaque, euh, où on pourra retirer 800 euh, à chaque fois pour pouvoir negate... Euh, des effets de monstres, si je dis pas de bêtises. Et ça, il faut la remplacer par un access code bavard, parce que, pareil, il demande au minimum deux monstres ou plus euh, à effet. Euh, la Link 3, donc c'est une Link 3, et on peut utiliser un weather, du coup ça fait 4, et euh, après on peut faire effet euh, de access code, c'est vraiment trop fort. Donc ça, faudra le remplacer par un, un access code talker. Le DPE, que l'on joue, parce qu'on joue l'engine DPE, forcément, qui dit qu'il pourra... Euh, on active l'effet, et si l'effet passe, on peut péter une carte sur notre terrain, et une carte sur le terrain de l'adversaire. Je vous l'explique pas maintenant, parce que ce sera trop long à expliquer, la vidéo est déjà assez longue comme ça, mais il y a un combo à faire avec le support, et des PE, c'est vraiment très très fort, donc du coup, euh, je vous l'expliquerai quand le support sortira que je ferai un nouveau euh, deck profile. Mais même là, actuellement, il est puissant dans le sens où il nous sert un petit peu à euh, ce que j'appelle fake-out. C'est-à-dire qu'on va l'avoir sur le board, euh, il va pouvoir gêner l'adversaire et nous, on va pouvoir se setup avec nos weather de notre côté. Quoi. Il va être très très gênant pour l'adversaire. Généralement, l'adversaire va vouloir le gérer plus lui que nos monstres weather. donc on aura le temps d'installer le, le reste du board. Quoi. Ensuite, en synchro, on joue un dragon synchro de l'éclair. De l'aile de, de Cristal, pardon, je voulais jouer aussi celui de, de l'aile claire qui me semble très intéressant parce qu'il est insensible aux effets. Mais lui, pareil, il négate les effets de monstre, il bouffe l'attaque de l'adversaire. Ça va être un gros ton qui va avoir plus de 3000, du coup, au final, sur le board. Très intéressant, et il peut s'invoquer, du coup, grâce à Tron, car c'est un synchro de type bon. Ensuite, Crapodilic pareil, il peut euh, s'invoquer, euh, on passe aux XYZ, du coup, hein. Il peut s'invoquer parce que c'est un monstre xyz haut et que, du coup, quand l'adversaire active un effet de carte magie piège ou monstre, paf, on l'envoie au cimetière on peut negate l'effet de la carte, la récupérer et la mettre sur notre euh, terrain, du coup, en face cachée, ce qui permet de pouvoir gérer les cartes de l'adversaire. Admettons, l'adversaire utilise Engage, paf, du coup, on la pète et on va demander à la recette sur notre board, comme ça, il ne peut pas la recycler euh, derrière, quoi. Et en plus de ça, lorsqu'il est envoyé au cimetière, on peut récupérer un O dans la main. Donc, si Pluie est au cimetière, paf, on la récupère et ça nous fait un réservoir en plus dans la main. Ensuite, un numéro 47, euh, Requin Cauchemar, qui dit que euh, on peut détacher un, et euh, on peut le faire attaquer directement. Donc c'est très cool parce que c'est un rang 3. Donc on superpose nos, nos monstres. On attaque directement l'adversaire. Et après, on va pouvoir invoquer un gros ton. Je vous le dirai après. Mais qui m'a vraiment sauvé beaucoup les fesses durant les tournois que j'ai pu faire. Un chevalier fantôme à épée brisée. Donc lui, il peut péter. On discarde 1, Il pète un sur notre board et un sur le board de l'adversaire. Pareil, rang 3 et 2000 de patates. Donc on peut attaquer pas mal avec. Numéro 49 qui est mon préféré. Durant chacune de vos 100 -faces. donc on peut gagner 500 points life. Cette carte ne peut pas être ciblée par des effets de carte. Si cette carte, ça se trouve, va être détruite. On peut détacher un matériel à la place. Donc c'est ça qui est très cool. C'est que du coup, on... il, est... il restera sur le board quoi qu'il arrive. On peut attaquer, détacher un en de la destruction. Ou on peut juste attaquer un monstre en position de défense ou quoi. Il restera sur le board. Et après, on peut invoquer pareil, par-dessus, magicienne. C'est Daffara en main phase 2, euh, du coup ça nous fait un monstre avec plusieurs matériaux euh, sur lui. Ce qui fait que derrière on peut invoquer le boss des boss, Arsenal, Divin, AA, 2 le tonnerre du ciel. Qui lui, du coup, il va avoir au moins 4 matériaux euh, sous lui. On va pas vouloir l'invoquer généralement en mode défense parce qu'il est 3000-3000 donc on pense à bien sécuriser nos points de vie. Et euh, il va dire qu'on peut détacher 2 et envoyer toutes les cartes sur le terrain au cimetière. C'est très fort pourquoi C'est très fort parce que du coup, pareil, comme pour Nibiru, on peut chaîner No weather, les bannir et les faire revenir au prochain tour. Et lui, il embête beaucoup euh, l'adversaire quand il a setup un, un board, quoi. Il est vraiment très très intéressant à jouer dans, dans le deck. Du coup, voilà, c'est tout pour ce deck profile. Avant de se quitter, je voudrais vous dire un petit peu ce que le deck est capable de faire en tournoi. J'ai fait deux tournois dimanche dernier, un le matin et un l'après-midi. Et le matin, j'ai fait du 4-0, 4 victoires pour 0 défaite. Ça veut dire que j'ai gagné au maximum, enfin au maximum, j'ai gagné en soi euh, 8 rounds. Et euh, j'ai perdu, euh, il me semble, 2 ou euh, 3 rounds en tout. Mais, euh, mais voilà. Les cartes qui m'ont aidé principalement euh, ont été... Force de la noyade, forcément, les gens s'attendent vraiment pas du tout à ce qu'on joue ce genre de carte. Le quand on finit avec un board qui est totalement vide, surtout que Météo est très peu connu. Euh, Force de la noyade, ça permet totalement de renvoyer dans le deck, etc., donc ça surprend toujours. Skill Drain, également. Parce que euh, forcément, en fait, les, les gens sont un peu moins... Euh, J'ai tr vu très très peu de, de pets MP, de pets magie au piège. Donc du coup, quand on n'arrive pas à gérer Skill Drain, c'est quasiment euh, gagné pour nous. Parce que l'adversaire ne pourra jamais nous remonter s'il n'a pas de quoi euh, péter euh, Skill Drain. Euh, Migrateur Dimensionnel. A lui aussi pas mal aidé. Il a filé un bon coup de main parce qu'il a, il a permis de pouvoir gérer ou de faire littéralement des pass-turn euh, chez l'adversaire. L'adversaire passait le tour parce qu'il ne voulait pas se prendre l'effet de, de voir ses cartes bannies... Euh, chez lui Nibiru a filé lui aussi un petit coup de main Parce que ça a forcé des negates derrière Ça a aussi sacrifié des, tout le bord de l'adversaire Donc c'était très très cool Et enfin la carte qui a le plus aidé euh, Le DPE Le DPE qui lui euh, du coup a servi à, à fake l'adversaire L'adversaire a beaucoup voulu le gérer Alors que nous derrière on n'a plus ce, ce setup En soi euh, Donc voilà j'ai rencontré pas mal de deck fun, parce que, euh, parce que, voilà, les gens aussi aiment bien jouer euh, leur, leur deck de cœur, sont forcément le jouet le plus compétitif et le plus fort possible. Mais j'ai croisé aussi des decks rogue et aussi des decks méta. Alors forcément, on a un peu plus de mal contre les decks méta, hein, on essaye de jouer au, au mieux, etc., mais euh, les, les decks méta sont aux chaînes, au, au sommet de la chaîne alimentaire, donc c'est normal qu'on ait plus de mal. Mais on a pu quand même se débrouiller contre eux. L'après-midi, j'ai fait du 2 victoires, 2 défaites. Donc, euh, globalement, sur la journée, j'ai fait 6 victoires pour 2 défaites, ce qui est un score vraiment plutôt cool, avec euh, Météorologique, euh, l'après-midi a été plus plus compliqué, j'ai croisé plus de decks euh, méta, j'ai croisé un Sky j'ai croisé un Halbaz euh, un mélangé à du, du Thunder Dragon, big up à toi Nico si tu regardes cette vidéo, euh, mais bon, mais bon, mais bon, voilà, après je pense que aussi l'après-midi, euh, j'avais trop la confiance, parce que le matin j'étais en 4-0, donc du coup j'ai moins bien joué, j'ai moins été sur mes gardes, ce qui fait que du coup j'ai fait un peu plus n'importe quoi, ou j'ai eu plus aussi briques, euh, ou autre quoi. Donc voilà, donc ça se débrouille plutôt pas mal euh, en Tournament. Par contre, il faut avoir une connaissance globale de euh, la méta, de comment jouent les adversaires, quels sont leurs timings ou autres. C'est essentiel, de toute façon, quand vous jouez un, un deck autre que la méta, vous êtes obligé de savoir ce que joue l'adversaire et comment, euh, quels sont ses timings. Quoi. Ensuite, maintenant, petite anecdote par rapport au peintre météorologique. Donc... Je vais faire euh, la petite fin maintenant, c'est-à-dire si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, c'est important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai avec joie à toutes les questions qui seront euh, posées autour de l'archétype, n'hésitez pas. Sur ce, pour celles et ceux qui sont restés, je vais vous parler un petit peu de, de mon anecdote, de pourquoi, du comment, j'adore ce deck. Euh, ce deck est, est sera à jamais dans mon cœur, euh, parce qu'en l'occurrence, euh, j'avais envie de le faire, du coup, quand il était sorti en, en fin 2017, euh, avec euh, avec l'archétype Ninja, il me semble, et... non, c'était pas Ninja, euh, c'était avec euh, six Samouraïs et je ne sais plus quel autre euh, archétype, enfin bref... Ah oui, et Shiranui, c'est ça et, euh... Non, pas bah, Chiron, oui, je dis des bêtises. Bon, bref, quand l'archétype est sorti, j'avais vu Neige et j'avais très envie de... De... de me le faire. Et il faut savoir que Neige est une carte qui était short print, c'est-à-dire qu'elle a été éditée en très peu d'exemplaires, et du coup, elle valait assez cher, elle valait entre 30 et 40 euros, et c'est une carte qu'il faut x3. Donc, c'est-à-dire que c'était 90 à 120 pour, euros pour avoir le playset. Et euh, mon pote en a chopé une, mon meilleur ami, Alex, en a chopé une. Euh, incroyable, et euh, du coup j'étais en mode bon bah trop content pour lui, il va pouvoir la revendre ou l'échanger, etc. pour améliorer ses autres decks. On va en boutique, il se fait harceler par plein de gens en mode, ouais, euh, tu veux pas euh, me filer cette carte Enfin, me filer, enfin si, euh, littéralement, c'est-à-dire euh, pour quelques piécettes, etc. l'échanger ou euh, ou, euh, ou l'échanger contre une valeur forcément inférieure. Et il a dit que non, ça l'intéressait pas, etc. Et qu'il préfère la garder pour la collection. Et je vais le voir et je lui dis, écoute, est-ce que ça te dérangerait qu que tu m'échanges contre une valeur égale ou que je te l'achète parce que j'ai très envie de me faire le deck, je trouve la mécanique très très cool, etc. Il me regarde, et il me dit, tiens, je te la donne. J'ai dit, attends mec, ça coûte de l'argent, <rire> fais pas ça, genre, vraiment ah bon, fais pas ça. Et il me dit, non, non, mais je m'en fiche, je te la donne, tiens. Et donc il me la donne, et je me dis qu'à partir de ce moment-là, je veux tout faire pour rendre ce deck au summum de sa puissance, et, euh, et faire des championnats avec, et essayer de, de faire vraiment du résultat, et de, de, de, de pouvoir me battre vraiment avec, et de pouvoir le, le hisser au sommet. <rire> un peu chaudé des états mais euh, je suis vraiment motivé et tout et ce que je fais du coup je fais le championnat de france 2019 où je dois me débrouiller pour trouver justement comme vous l'avez vu trois pots d'extravagance qui valaient environ à l'époque 270 euros donc ça a été compliqué bon j'ai réussi pour me... À me le faire pour beaucoup moins cher mais euh, mais j'ai vraiment voulu faire le deck euh, au maximum quoi pour remercier mon pote qui m'avait donné cette carte là et parce que j'adorais le... le deck derrière quoi donc euh, donc voilà comment il est arrivé euh... Comment est arrivé Neige et comment les autres se sont glissés euh, après euh, dans, dans dans le tout quoi. Oula, il y en a trop. <rire> du coup, voilà. Vous avez l'histoire des euh, des peintres météorologiques. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue, malheureusement je pense qu'elle le sera au vu du, du temps que je prends à chaque fois à expliquer les effets. En même temps, je me dis que c'est mon deck de cœur et que du coup, il fallait forcément que je prenne du temps pour vous raconter euh, an cet anecdote... Ah cette anecdote... Cette anecdote-là, mais en plus, vous partagez ma passion pour le jeu. En plus de ça, je suis malade. Donc forcément, c'est encore plus compliqué pour enregistrer, c'est encore plus pénible pour, euh... <rire> pour pas essayer de se répéter ou autre. Donc bref. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci de m'avoir suivi et merci de me suivre dans mes prochaines aventures qui seront autour de Yu-Gi-Oh! Les prochains deck profiles seront plus rapides, promis. Je ne prendrai pas autant de temps pour expliquer les effets. Des vidéos pour vous expliquer comment rentrer dans le jeu euh, vont sortir. Des vidéos d'opening également vont sortir. Euh, J'espère que ça vous plaira. J'espère qu'on se retrouvera pour euh, de nouvelles aventures. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Salut tout le monde